Cherche de fuite, euh, fuite détectée, on a bien l'alimentation des WC qui est à droite ici gainée mais coupée, on n'a pas de fuite à ce niveau là, par contre la... Merci monsieur, allez on vous embauche, juste ici, <rire> Un petit carreau Et réparer la petite fuite Bon Satisfait Satisfait